Merabar arkadaşlar, hoş ben Ura. Aujourd'hui, on va réagir à une vidéo qui m'a été recommandée dans ma dernière vidéo. On va réagir à une vidéo de l'armée turque versus l'armée américaine. Il y avait une compétition où les armées s'affrontaient, où les soldats s'affrontaient des différents pays et tout. Et au final, il y avait l'armée américaine versus l'armée turque. Il n'y a que moi sur YouTube qui fait des intros les plus éclatées au sol. Commençons cette vidéo... La course veut commencer C'est une course d'obstacles Il y a beaucoup d'obstacles Ils doivent franchir ces obstacles et tout On verra qui est le meilleur entre les deux L'armée américaine ou soit de l'armée turque Vous voyez les délire Comment continuons Waouh Waouh Ils sont bien formés, ils sont bien, bien, bien, bien formés pour cette compétition Les gens qui font ça ils sont non, bien formés Bien formés quoi <rire> Parce que moi je ne saurais pas Moi je ne saurais pas faire ça Ils ont des mises que tu montes et tout oh, C'est ouf wow. What? What What What What Ça c'est surhumain frère Frère ça c'est surhumain ça, c'est mes frère. Quelqu'un qui fait ça rapidement, non. Moi, je ne saurais pas. Je ne saurais pas. Il est grave, grave chaud. Ce mec, il est grave, grave chaud. Il est chaud patate. Il est chaud bouillant, frère. Faire cet obstacle, il faut s'entraîner de mois et de mois. Il faut s'entraîner des jours et des jours, des mois et des mois pour arriver à ça. Pour arriver à ça, il faut faire des mois et des mois. Les États-Unis ont pris de l'avance. Ils sont devant. Ils sont devant. Ils ont pris de l'avance, des ouf. Je ne sais pas si l'armature va se rattraper. On verra si l'armature va se rattraper ou pas. Waouh! <métitérance> Waouh! Wow. <What>? Oh Vous voyez ou quoi Vous voyez, ou pas? Vous voyez Vous voyez ou pas Le mec, il est, il a l'équilibre, il a grave, grave l'équilibre, des ouf. Il a grave l'équilibre, des ouf. Il a grave l'équilibre. <métitérance> non. Non, et ce sont des bons cascadeurs Ils sont bien formés pour être cascadeurs comme eux, des mois et des mois wow. Wow. Wow. Cet obstacle on dirait dans le Marseillais versus le reste du monde Il y a ce genre d'obstacle S'il y a des gens qui suivent ça dans les épreuves collectives de Marseillais versus du monde Il y a ce genre d'obstacles. Il y a ce genre d'obstacles. a déjà pris l'avance, frère. Non, non, non, non. Il est tombé, frère. Il avait l'avance, il avait grave l'avance. Il avait tarpé l'avance sur la Turquie, mais il est tombé. Donc, on va les gagner. On va les gagner, c'est sûr qu'on va les gagner. Waouh, waouh, waouh! Ah, la Turquie, la Turquie, la Turquie est devant! La Turquie est devant, la Turquie est devant! La Turquie, la Turquie, la Turquie! What? Slow enchaîne <rire> Waouh! La Turquie, la Turquie, la Turquie, la Turquie! Waouh, waouh, waouh, waouh, waouh! Wow. Quel équilibre! Quel équilibre! Dernier tourné, derrière tourné, derrière tour, dernier tour, dernier tour! Waouh! Il a franchi. Il est là. Il est là. Il est chaud patate. Il est chaud Il est chaud Les Etats-Unis derrière. Les Etats-Unis. Oh! C'est la fin. C'est la fin, frère. C'est la fin, c'est la fin. C'est la fin, c'est la fin, frère. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. Et l'armée turque vient de remporter, mesdames et messieurs. L'armée turque vient de remporter. Cette course. Ils sont chauds, ce sont des bons cascadeurs, J'ai kiffe des ouf. Ils sont bien formés. Ils sont grave, grave, bien formés. Ils sont tarpins, tarpins forts. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, laissez un gros pouce bleu, abonnez-vous et suivez-moi sur les réseaux sociaux. Cette vidéo m'a tarpin, tarpin donné. C'était chaud de ouf cette course. J'ai grave kiffé, j'ai grave aimé. Du coup, je vous dis, Guru Chourou, see you, bre.